Comment vivre vivre grâce à l'immobilier Dans cette vidéo, on va voir ensemble justement comment tu peux voyager à travers le monde, profiter des instants présents et voilà, vivre de réelles expériences. Là on se trouve à Zanzibar. Je sais pas si tu vois, on est sur une euh, île perdue. Je regarde comment l'eau est bleue. Donc je vais te faire cette petite vidéo pour t'expliquer justement comment toi également tu peux, grâce à l'investissement immobilier, gagner.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 Donc dans cette vidéo comme tu le constates, je suis ah, on pourra pas dire c'est du fake les gars on pourra pas dire c'est du fake mais euh, voilà je suis à zanzibar donc je suis venu pour euh, passer quelques semaines de repos car euh, l'année 2021 le début d'année 2021 a été assez mouvementé assez mouvementé pour moi et justement euh, voilà, j'ai pris le temps de me reposer ici j'essaie de vous faire des coupures toutes les tous les trimestres donc je pars en moyenne 2 à 3 semaines de congé tous les trimestres. Donc c'est bien plus que les 10 heures les, les dix jours de congé que j'avais lorsque j'étais euh, à l'emploi et voilà donc voilà. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très brièvement ce en quoi ce en quoi consiste pardon l'investissement immobilier. Aujourd'hui, tu peux vivre de l'immobilier. Et finalement Aujourd'hui, je peux vivre de l'immobilier grâce à des investissements. Tu peux faire des investissements très intelligents qui vont te permettre justement de gagner en temps, de gagner en revenus. Et finalement, ça va te permettre ben, d'être plus libre en fait, plus libre de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, comme j'aime dire. Mais euh, voilà. Moi, comment est-ce que j'ai démarré J'ai démarré avec tout simplement des places de stationnement. Après les places de stationnement, je suis parti sur des opérations de studio, puis des, puis des appartements, puis... Je me suis spécialisé dans le multi-logement lorsque je suis arrivé euh, tout simplement au Canada. Donc c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo aujourd'hui. Pour te dire que, quel que soit ton niveau, il faut que tu te formes à l'investissement immobilier, quel que soit ton âge. Donc que tu sois, que tu aies la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la, quarantaine, la soixantaine, peu importe, il faut que tu le fasses pour vivre l'instant présent, comme j'aime bien. dire, et même pour finalement être en sécurité et mettre en sécurité ta famille. Car l'immobilier peut te permettre de mettre en sécurité ta famille pour que si demain tu n'es plus là, euh, voilà tu puisses euh, voilà, ta famille puisse être en sécurité finalement. Donc voilà je te fais vraiment cette courte vidéo dire, pour te réveiller par rapport à cette opportunité qui qui s'offre à nous aujourd'hui de pouvoir ben, avoir le choix de vivre comme bon nous comme bon te semble en fait, avoir le choix de pouvoir partir en congé comme tu veux où tu veux pour la durée indéterminée pour une durée indéterminée. Tu vois là j'ai pas le stress de me dire euh, je pars en vacances six semaines non, je n'ai pas le stress de me dire que je pars en vacances une semaine, dix jours. Là, voilà, j'ai pris un aller simple et je me dis bon, je reste le temps qu'il faut pour, comment dire, pour bien me reposer. Et pour euh, voilà, profiter et vraiment partager ces moments-là avec ben, les personnes qui me sont le plus proches. Donc, c'est clairement ça l'objectif. Donc, je vais te faire une courte petite visite. Là, il y a madame qui est juste là. Voilà, c'est vraiment magnifique, franchement, je suis content de tous les efforts qui ont été faits pour pouvoir vivre ces moments-là, de tous les efforts que j'ai mis, que j'ai tous les sacrifices que j'ai eu à faire. Et voilà, je pense que cette, cette vidéo a motivé motive plus d'un, et c'est l'objectif. Donc moi, je t'invite à nous rejoindre dès à présent dans notre prochaine Masterclass, soit le lien juste en dessous. Et tu verras justement comment mettre en place des actifs qui vont te permettre justement de pouvoir bah, vivre ce genre de moment. C'est Florent de Global Investisseur. On se retrouve très prochainement. A très bientôt. Ciao